Point, euh, un petit point sur euh, mon abri à tomates, donc comme vous le voyez, j'ai déjà posé euh, l'arrière de la structure, donc ce euh, sera là, le haut de la pente. Donc, en fait, je ça assez simplement, je me suis pris en appui sur le muret que j'avais déjà. J'ai créé, euh, j'ai mis quatre pattes en fait pour tenir chaque poteau et euh, j'ai réuni les poteaux entre eux par des poutres euh, qui font faire euh, un peu plus de 3 mètres. Pour l'instant je ne les coupe pas, je les couperai euh, uniquement à la fin quand j'aurai positionné euh, mes, euh, mes plaques de, de polycarbonate, là, les, les, les ondulines, les plaques ondulées euh, en polycarbonate. Donc euh, voilà, c'est bon, la première étape. Donc euh, sur le devant en fait je vais mettre également les mêmes poteaux. Hein. Les poteaux font 2 font mètres à peu près. Tout, je les ai coupés en deux, c'était des, des longueurs de 4 mètres que j'ai coupées en deux. Donc euh, je vais mettre euh, juste en face un poteau de 2 mètres euh, plus bas avec, euh, avec ce type. Euh, avec ça. Avec ce type de piquet qui fait euh, 50 cm à peu près que je vais enfoncer, et donc je vais les mettre juste devant, que je vais les positionner à un mètre à peu près. Donc il faut que je mesure, en fait, je vais taper à la masse, je vais enfoncer ça à la masse, et il va falloir que je prenne les équerres, l'équerrage en fait, je vais tirer un fil, et je vais regarder avec une équerre si je suis bien droit, et ensuite je les enfoncerai une fois que je les aurai bien positionnés donc, euh, donc voilà, je vais faire ça et euh, je vais surtout regarder la largeur d'une plaque euh, de plastique pour que euh, la largeur de la profondeur du, de l'abri soit euh, la largeur en fait d'une feuille de, de plastique, d'une feuille ondulée euh, de plastique. Comme ça, ça m'évitera de faire des découpes inutiles. Voilà, donc je crois que c'est dans les 1 mètre, mais euh, j'en suis pas très sûr. Voilà. Donc ensuite, de la même façon, je positionnerai des poutres de la même façon, vraiment, euh, à l'identique. Et, euh, et ensuite, je mettrai euh, donc, des, des, euh, des lithos pour, pour rejoindre les deux. Euh, je mettrai bien sûr euh, des morceaux de poutres pour relier l'avant, l'arrière, entre eux, pour rigidifier la structure. Donc je, je mettrai au moins deux, je pense, de chaque côté ensuite ça ne devrait plus bouger et ensuite j'aurais plus qu'à mettre les litos sur le haut à tous les 40 cm je pense ou 50 parce que avec la neige le poids de la neige et éventuellement le vent aussi il faut, faut que tout ça soit bien accroché donc voilà dehors et que vous ne savez pas si le, le temps va rester stable ou pas et ben prévoyez plutôt de mettre vos outils dans une dans une brouette par exemple comme ça, vous pouvez assez facilement et rapidement <coughs> rentrer la, la brouette dans le garage et poser vos outils directement dedans. Ça va beaucoup plus vite que si vous laissez tout par terre et qu'il faut tout ramasser un par un. Pendant ce temps-là, il continue à pleuvoir et vous vous faites, vous faites pourrir comme, comme jamais. Donc voilà, c'est un conseil. En fait, je viens de me fabriquer une, éche une équerre très grande parce que le problème en fait c'est d'être bien symétrique donc euh, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'utiliser une équerre euh, plaquée euh, contre le muret euh, plutôt qu'une qu corde en fait c'est ce que je fais habituellement mais c'est très très délicat à régler donc euh, je vais vous montrer comment je, je vais trouver euh, l'endroit où, où je vais positionner mon, mon piquet Bon, je l'ai faite, mais bon, c'est assez simple. Hein. C'est des plaques de métal en fait. Euh, j'ai essayé de positionner au mieux les poutres pour qu'elles soient perpendiculaires. Donc euh, voilà. Donc le mur lui-même euh, part en, en biais en fait. Donc euh, bon, je vais essayer de plaquer le plus possible. La poutre, la petite poutre long du mur. Là, j'ai fait un trait qui descend en fait. Euh, mesuré euh, l'endroit où je dois m'arrêter donc euh, apparemment elles font un mètre à peu près un mètre 10 donc je me suis arrêté un petit peu avant 1 mètre 05 donc 5 mm avant donc je mets le, le piquet à l'envers et je vais marquer le sol pour faire un carré et ensuite euh, je, je pointerai au centre de ce carré euh, le, je mettrai la pointe au centre de ce carré donc euh, voilà je vais essayer de faire ça euh, relativement euh, mais bon, c'est jamais parfait hein, ce genre de truc, donc euh, voilà. Il y aura sans doute quelques millimètres de décalage, mais bon, on va essayer de faire en sorte que ça dépasse pas 5 millimètres. Mm. La est bien positionnée, elle suit la ligne qui descend du de poteau. Voilà, à la ligne ici, donc j'ai le carré que j'ai créé en positionnant mon piquet à l'envers en enfonçant. Voilà, donc je vais le positionner au centre du carré, et ensuite j'enfonce dans le bon sens. J'ai planté mes trois piquets, je les ai mis de niveau, l'un par rapport à l'autre. Le seul problème, en fait, qui m'oblige à arrêter, c'est que mes poteaux ne, sont pas, ne vont pas dedans, en fait. Il faut des poteaux carrés, et moi j'ai des poteaux qui sont plus larges que le... Que le piquet donc euh, je vais aller en acheter en ai, il m'en restait deux en fait mais j'en ai un qui est trop court donc euh, j'ai acheté ça chez Gamver. je crois que ça vaut 7 euros le piquet donc euh, il faut que j'aille en acheter deux euh, et que je les recoupe à 2 mètres donc euh, voilà donc je m'arrête et euh, je vais acheter du matériel et, euh, et, et je m'y remets euh, sans doute demain parce que là c'est trop tard voilà allez à bientôt sur mon abri à tomates donc comme vous voyez j'ai pu acheter les poteaux, les installer et relier toute la structure entre elles. Donc euh, voilà, j'ai mis des, des poteaux, euh, des poutres horizontales, à deux endroits, pour rigidifier la structure. Donc je pense que quand euh, la toiture sera installée, et qu'à l'arrière, euh, ça sera installé aussi... Euh, que, que tout sera en place, ça ne devrait plus bouger. Donc, euh, j'ai pas encore fixé les pieds. Euh, j'ai mis des pattes euh, de fixation ici. Et je vais en mettre euh, sous la poutre aussi pour avoir vraiment une bonne, une bonne rigidité. Ça bouge encore parce que là, c'est pas fixé. Donc voilà, ça devrait aller euh, sans problème. Donc, j'installe les pattes là. Je finis d'installer les pattes et ensuite, euh, je m'attaquerai. Euh, euh, à la toiture. Voilà. Point sur euh, l'abri à tomates. Donc comme vous voyez j'ai fait le, le fond. Euh, j'ai fait un petit quadrillage pour, euh, pour un petit peu plus de rigidité, pour euh, pouvoir plaquer les, les feuilles de les ondulines et les feuilles de, de polycarbonate. Donc Voilà, donc tout est fixé là et euh, ben, je vais m'attaquer au toit donc euh, voilà donc, je pense que je vais positionner euh, les lithos tous les 40 cm à peu près euh, pour que ça reste quand même relativement rigide euh, en cas de, de chute de neige donc il faut que le, le poids soit pas trop fort il soit mieux réparti sur, euh, sur le toit donc euh, je pense que je vais faire des écarts de 40 là donc euh, voilà c'est la partie la plus délicate voilà, là j'ai mis des renforts j'ai plaqué contre le, le bas du muret pour que pour que le quadrillage reste euh, que ça reste euh, rigide en fait et j'ai fait la même chose de l'autre côté donc je ne l'ai pas centré je ne l'ai pas centré parce que j'ai 5 j'ai 6 enfin j'ai six colonnes. Ouais, J'aurais pu le centrer, ouais. Non même pas. Euh, non, je pouvais pas le centrer parce qu'il aurait fallu que j'en mette deux. Donc, euh... donc bon, c'est pas, c'est pas gênant. Ouais. Donc, je m'attaque à la toiture. Point sur euh, sur la bonne tomate. Donc, euh, comme vous voyez, j'ai commencé à poser. Euh des lithos. Bon, il faut que je revoie l'écartement parce que c'est pas très symétrique il faut que je trouve la bonne méthode pour, pour les positionner Donc euh, l'idéal en fait je, je me suis aperçu que c'était de poser la feuille de plastique et de regarder les endroits où où, où tombent les, les trous où je vais positionner mes, mes Donc euh, je m'occupe presque de ça euh, euh, demain je pense parce que là le temps n'est pas est pas très stable donc euh, je ne voudrais pas me, me faire pourrir et en plus je suis à court de, à court de bois donc euh, je vais devoir euh, faire une, euh, une réappro de, de bois pour pouvoir terminer à bientôt Que euh, je me suis attaqué à la découpe de mes plaques de polycarbonate onduler là. Euh, je vous déconseille fortement l'utilisation d'une scie sauteuse. Regardez ce que ça a donné. Euh, ça a complètement euh, fait péter le, le plastique. J'ai essayé aussi euh, avec un ciseau parce que là, euh, je, je savais plus trop euh, comment euh, comment attaquer. J'ai des grosses fissures ici. Donc, euh, je pense avoir trouvé la solution parce qu'avec une scie euh, une scie euh, à métaux classique c'est très difficile donc j'ai une scie comme ça avec trois lames dont une scie à métal donc là vraiment on peut vraiment bien rentrer ça a l'air d'être la solution donc euh, bah, si vous avez à faire ce type d'opération utilisez plutôt ça parce que franchement au prix de la, de la plaque euh, ça, ça fait un peu chier de, de l'exploser euh, quand, quand on découpe donc euh, voilà je, je vais continuer je l'ai un peu mauvaise, mais bon, voilà, Et on apprend de ses erreurs, comme on dit, donc euh, voilà, à tout à l'heure. Un petit point sur, euh, sur l'abri à tomate, donc euh, là, j'ai pas terminé donc la couverture, euh, parce qu'il me manquait en fait euh, du bois, euh, notamment des lithos, donc là, euh, j'ai de quoi encore en faire, euh, de, de poser une, une plaque, euh, une onduline, et je, viens de, je reviens de, du magasin de bricolage, donc là c'est bon, j'ai pris tout ce qu'il me fallait. Donc je vais pouvoir continuer, et puis ensuite je m'attaquerai au fond. Donc où je poserai aussi des ondulines à la verticale, et ensuite je m'attaquerai au côté. Voilà. Donc on voit un petit peu ce que ça donne sur le dessous. Donc c'est pas mal, ça tient bien. C'est assez souple quand même, donc même s'il si y a le poids de la neige, comme les écarts font 30, au pire ça plie un peu, mais il y a aussi la poudre qui, qui retient, donc c'est pas, pas vraiment un problème. Donc, euh, voilà. donc je continue. Euh, sur l'abri, donc comme vous voyez, j'ai terminé complètement de faire la couverture. Et là, je me suis attaqué aux plaques verticales que je place au fond, au fond de l'abri. Donc euh, voilà, ça se termine comme ça. Il y a toujours un petit filet d'air qui va passer. Et ensuite, je m'attaquerai aux au parois en fait, latérales. Donc euh, de la même façon, je mettrai des, un système de tasseaux pour pouvoir bien euh, plaquer la, les, feuilles de, les feuilles ondulées là, de de polycarbonate voilà donc je continue point sur, euh, sur mon abri à tomates. donc euh, voilà j'ai encore avancé un petit peu aujourd'hui donc j'ai placé déjà cette, euh, cette plaque latérale donc, ce qui permet vraiment de pouvoir poser mes outils à l'intérieur euh, sans problème, il reste juste cette petite partie là qu'il faut que je, je réfléchisse comment je vais la faire est-ce que je vais la laisser euh, complètement fermée ou est-ce que je vais créer une sorte de fenêtre pour pouvoir aérer euh, quand il fera trop chaud je ne sais pas encore, il faut que je réfléchisse à ça et à l'intérieur voilà, tout est tout est terminé donc c'est bien euh, les les, les là sont toutes posées j'ai posé les barres Horizontal pour pouvoir accrocher les dernières ondulines de enfin la dernière onduline de latérale droite et de la même façon je verrai si je fais quelque chose de fixe une ferme je complète avec une chute qui me reste d'onduline et je, je bouge complètement ou est ce que ou est-ce que je laisse la possibilité d'ouvrir je vais réfléchir à ça. Je préfère pas prendre la décision tout de suite donc je vais arrêter. En plus il pleut donc bon mais j'étais à l'abri donc euh, c'est assez intéressant. À partir du moment où c'est couvert, on peut facilement travailler dessous. Il n'y a que quand j'ai bossé sur les latérales que j'ai été embêté. Où là vraiment euh, j'ai reçu un petit peu de pluie mais bon ça va, c'était pas, pas bien méchant. Donc euh, voilà, comme ça, j'aurai plus qu'à retourner le terrain. Je, je vais voir si je prends la, la gros linette ou si je le fais au motoculteur. Euh, parce que c'est quand même bien tassé. Ce euh, sera la seule et unique fois où je retournerai le terrain. Même si je, je vais forcément tuer des, des vers de terre, ça m'embête un peu, mais... Euh, en même temps, euh, c'est tellement pratique, cet outil. Et j'en aurai besoin que d'une fois. Donc. Euh, je vais vraiment réfléchir à ça aussi donc euh, voilà, voilà c'est quand, quand même sympa j'ai hâte de pouvoir planter mes, mes pieds de tomates bien à l'abri et là il n'y a pas de souci, ça va chauffer mais le mildiou s'installera pas, en tout cas pas à cause de la pluie voilà. donc je voulais vous montrer que pour pouvoir pour pouvoir faire en fait une plaque un bout de plaque en fait, un bout d'onduline avec cette forme triangulaire j'ai créé un patron que j'ai progressivement ajusté j'ai descendu la pente en fait que, que j'avais créé initialement, en fait, euh, bon, si j'étais bon en maths, j'aurais tout de suite fait un calcul pour connaître, en fait, euh, quelle était la hauteur, la hauteur de ceci, donc cette hauteur-là, donc ce que j'ai fait, bah, j'ai découpé progressivement, pour essayer de m'adapter à la forme, à la forme de la pente. Donc, moi, je vous conseille de faire ça, prenez un bout de carton assez long, et vous l'adaptez, vous donc ça, en fait, la pente est la même que celle que j'ai de l'autre côté. J'ai commencé par l'arrière en fait. Et j'ai terminé hier en fait de faire... Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que là, avec la lumière c'est pas évident. Mais voilà. Donc je l'ai fait ici. Donc j'ai découpé la, les plaques. Les, les chutes que j'avais j'ai deux, deux morceaux en fait ici là ça s'arrête ici et donc j'ai rajouté ensuite un morceau en suivant la même pente d'après le patron d'origine voilà et donc maintenant c'est complètement clos à l'intérieur donc il y a toujours de l'air qui circule donc la question à savoir si euh, je vais faire des ouvertures ou pas, pour l'instant je la laisse en suspens j'ai décidé de faire quelque chose de fixe Sachant qu'il y a quand même beaucoup d'aération dans le sens où euh, c'est pas, euh, pas quelque chose d'hermétique. Au pire, euh, je verrais peut-être pour euh, créer euh, alors soit vers le bas, soit au milieu, je ne sais pas trop. Euh, peut-être de créer des trous euh, et de mettre éventuellement des grilles euh, comme on mettrait euh, des grilles d'aération dans, dans une maison. Donc euh, Je vais réfléchir à ça mais pour l'instant euh, j'ai décidé de ne pas m'embêter plus que ça voilà donc à partir de, du patron en carton j'ai euh, découpé j'ai découpé euh, une partie d'onduline à la bonne avec la bonne orientation et donc maintenant j'ai conservé cette partie que, qui était trop courte en fait pour l'appliquer sur l'onduline que j'ai déjà et qui elle, va être de la, bonne, de la bonne taille donc il suffit simplement de se, re, de se reporter dessus et l'avantage c'est qu'elle épouse parfaitement la forme de l'onduline puisque c'en est une elle-même contrairement au carton qui lui est plat donc celle-ci elle a la forme ondulée donc j'ai juste à, à reporter le trait et donc euh, ensuite euh, si ça ne va pas, je continue, je déplace Vous voyez il suffit de déplacer et voilà je peux continuer le, la suite donc euh, voilà, je, je, je, si la, la plaque était plus longue, il me suffirait de prendre ma chute et de la déplacer beaucoup plus. Et voilà, je continuerai de la même façon, beaucoup plus loin. Donc voilà. Une petite astuce en fait que j'ai découvert à, à, à l'utilisation. Donc euh, voilà. Donc euh, dernier petit point sur, le, sur la brée à tomates. Donc là, j'ai fini. Donc le petit triangle là, qui était euh, dans le haut. Je viens de le terminer. Donc euh, je suis assez content. J'aurai encore quelques petites choses à, à finaliser. Mais bon, c'est vraiment euh, peanuts. Euh, j ai, j ai, voilà, je voulais vous montrer ce qu'il me reste de chute. Voilà, il me reste ça. Il me reste deux, deux bouts, là, trois bouts. Plus euh, des, des petits morceaux. C'est vraiment... Euh, voilà, c'est vraiment des petits morceaux, c'est bon. Donc je suis assez content parce que uh, bah, j'ai assez bien optimisé les plaques, uh, donc, et j'ai bien calculé, donc uh, c'est pas trop mal. Uh, il y a une chose à laquelle j'ai réfléchi, en fait je pense qu'à terme, si je voulais transformer cet abri en, en serre, je pourrais éventuellement positionner une autre feuille à l'intérieur pour le doubler, Alors, en fait dans ce sens-là, Exemple. Et donc avoir, euh, avoir un, un espace d'air en fait ici entre les, entre les deux feuilles, donc je pourrais avoir euh, de l'air de l'autre entre les deux feuilles. Et de, de la même façon, là j'ai posé les feuilles à l'intérieur, je pourrais très bien passer de l'autre côté, demander l'autorisation à, à mes voisines, bien sûr, euh, mais je sais qu'il n'y aura pas de souci, et de la même façon, recouvrir tout le fond avec une deuxième feuille donc ce qui pourrait vraiment euh, permettre d'obtenir une, une bonne isolation euh, entre, entre ces deux feuilles une isolation d'air donc euh, voilà je, je réfléchis à ça mais voilà c'est vraiment une réflexion donc, euh, donc voilà maintenant il n'y a plus qu'à retourner le terrain mais là euh, comme c'est mouillé il a plu il n'y a pas longtemps donc, euh, donc je vais voir si euh, si je m'occupe de ça maintenant, ou j'attends un petit peu, que la pluie s'arrête. Et éventuellement, euh, soit je passerai le, le motoculteur, soit euh, je passerai la gourlinette, euh, à voir. Parce que c'est vraiment bien tassé, hein, comme euh, j'ai marché beaucoup dessus, à l'endroit euh, où, où j'ai bricolé. Donc euh, vraiment, c'est vraiment très tassé. Bon, à voir. C'est une réflexion euh, que je vais avoir dans, les, dans la semaine qui vient. Fin de la vidéo, donc euh, une vision un peu, petit peu plus loin pour avoir plus de recul. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre le beau temps, la chaleur, et, euh, et j'aurai plus qu'à installer les pieds de tomates. Donc euh, mon prochain projet, c'est de créer une pergola pour chacun de mes bacs, donc éventuellement je les relierai, je relierai tout ensemble pour pouvoir faire courir les vignes que j'ai mises. J'ai mis des vignes, deux pieds de vignes et deux pieds de. Enfin un pied de kiwi et un pied de kiwai. Donc voilà. Voilà donc euh, alors Cédric, euh, je sais que tu m'as dit que tu voulais. Euh, te faire un abri toi aussi pour pour tes tomates donc euh, voilà bah, tu hein, as vu ce que j'ai fait donc euh, voilà bah tu vois si ça peut s'adapter à, à, à ton environnement et euh, voilà donc si la, la vidéo vous a plu euh, bah, n'hésitez pas mettez un petit pouce en l'air ou partagez la vidéo et donc si vous n'êtes pas encore abonné euh, bah abonnez vous et comme ça vous vous tiendrez informé de, de mes dernières vidéos voilà à bientôt